Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au signe de, des cancers. Donc pour l'année 2022, bonne année 2022, c'est qu'ils regardent cette vidéo déjà en avance. Euh, les premiers tirages 2022 seront ceux du sentimental, j'ai décidé de commencer par l'amour et ensuite on fera les, le tirage général. Donc celui-ci sera celui des cancers, ascendant cancer et l'une en cancer. Euh, on va regarder les énergies, ici les trois. Et ensuite, je vais utiliser deux oracles pour voir ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2022. Et ce sera par euh, deux semaines, donc du 1er au 15 janvier 2022. L'oracle coup de cœur est le petit oracle de l'amour. Pour compléter, Donc, je, je avais parlé que j'allais faire en fait des tirages toutes les quinzaines. Donc, je vais faire du 1 au 15 et ensuite du 15 au 30. Là, je finis les sentimentaux, ensuite je ferai le tirage général pour le mois. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, euh, les guidances de Shiva pour recevoir les notifications, pas chercher les vidéos, comme ça vous les recevez toutes. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite pour voir ce qui se passe pour vous en janvier 2022 pour les signes des cancers. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous donne un conseil qui est souvent très pertinent. Ici, euh, des... ça s'appelle l'oracle des chakras en fait. Je ne me rappelais plus mais il est très intéressant. Moi, je trouve, je trouve le nom, j'aurais dit le, le chemin pavé d'or. Parce qu'il nous donne énormément de messages, de conseils. Et c'est comme des diamants qu'on trouve sur notre chemin et qui nous donnent des pistes pour évoluer. Alors, on y va. Les cancers Cancer du 1er au 15 janvier 2022. Regardez ce qu'on a comme énergie pour les cancers, janvier 2022. Et puis bonne fête de Noël du 25 aujourd'hui, joyeux Noël 25 décembre. J'espère que vous avez bien fêté hier soir ou aujourd'hui. Alors la carte qui est tombée nous parle de faire un effort. Alors les cancers, on va voir un petit peu toutes les cartes ensemble ce qu'elles nous donnent, quelles pistes elles nous amènent. Faire un effort, c'est peut-être que vous êtes avec une personne qui vous plaît ou que vous lui plaisez, mais vous tournez autour, vous ne faites pas le pas, ni l'un ni l'autre. Donc On sait de faire le pas. Ou vous êtes dans une relation et puis euh, la personne euh, vous trouve peut-être distant ou ne donne pas assez d'amour ou de sentiments, ne partage pas son cœur, ne vous dit pas c'est qu'il vous aime ou est un peu froid. C'est souvent ça fait un effort, ça fait un effort de démonstration de ton amour. C'est bien ce qu'on voit sur cette carte. Donc le, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles passer. Le respect déjà des étapes, donc n'allez pas trop vite et ensuite, eh bien, euh, faire un effort de démonstration, de montrer votre amour. Ça peut être vous ou votre partenaire si vous êtes en couple. Donc le tirage est pour les couples ou les célibataires. On va essayer d'adapter aux deux. Je vais essayer de vous dire pour les deux. Là, je vais prendre une carte du tarot romantique love pour ici les cancers du 1er au 15, 1er au 15 janvier 2022. 15 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a Donc, Ce sera l'énergie principale du tarot. Je vais prendre celle-ci. L'empereur. L'empereur, donc, oui, c'est une, une énergie positive, bien, parce qu'elle nous dit que vous avez la force avec vous, vous avez l'envie de réussir, vous avez le charisme. Euh, c'est une, une, une force, une carte qui donne l'énergie d'arriver à ses objectifs, à atteindre son but. D'accord il, il a déjà ce charisme-là, hein, je suis l'impératrice, je suis l'empereur, le, le, le, le, mais c'est vrai que si vous avez quelqu'un en ligne de mire, vous ferez tout pour l'atteindre. Hein? Si vous avez des problèmes, vous ferez tout pour les résoudre. Si vous avez, oui, par exemple, dans votre couple, ou effectivement, s'il vous faut faire des efforts, vous les ferez. Hum, vous, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à votre objectif. L Énergie de gagnant, de réussite, de persévérance. On va voir quel message angélique on a pour les cancers. Alors, les cancers du 1er au 15 janvier 2022. Cancer 1er au 15 janvier 2022. Cancer 1er au 15 janvier 2022. 15 janvier. 2022. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme petit message Je voulais aller là, je vais aller là. Ah, bon, <rire> on nous dit non. On nous dit non à quelque chose. Alors, c'est de voir. Peut-être une personne que vous avez rencontrée, on dit non, attention, c'est pas la bonne. Non, quelque chose ne se fera pas dans ta vie sentimentale. Non, tu n'auras pas de rencontre. Bon. Euh, vous adaptez. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous disent des cartes ici. On va regarder sur dix cartes. Alors, j'en ai une qui est retournée. On va la mettre à l'endroit. L'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'ils va nous dire pour vous Donc, les cancers. Du 1er au 15, Cancer 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a en amour Cancer, 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a en amour 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022, pour les cancers, en amour, qu'est-ce qu'il y a Pour le 1er au 15 janvier, ok. On va voir la coupe. Déjà aussi, les coupes peuvent vous parler. Hein. Prenez ce qui réside en vous. Donc là, on voit qu'il y a une histoire qui va se terminer. Alors, une histoire avec, par exemple, une histoire trop euh, juvénile, pas assez sérieuse. Une histoire avec une personne qui a des enfants. Euh, y, vous mettez fin, il y a un deuil par rapport à, oui, peut-être une personne immature aussi. C'est perturbé, bon, la coupe nous dit ça. Les enfants, oui, ça peut être la, la personnalité un petit peu euh, juvénile. Avec une personne plus jeune que vous, il y en a qui, on nous dit, début d'année, il, il y aura certaines fins. OK, pour certains. Alors, maintenant, on va voir la suite. 1er au 15 janvier 2022. Cancer. 1er au 15 janvier 2022. va nous dire ici. Donc c'est élastique le temps, ça peut être maintenant, comme ça peut être vers le, vers, vers le milieu de janvier. Hein. Il y a des choses qui peuvent arriver, c'est peut-être pas tout de suite. C'est de bien voir le dos de deck. On va regarder ce qu'il nous dit. Il y a des perturbations pour les penseurs. Il y aura encore un pardon à vous faire visiblement. Ça, ça peut représenter votre fort intérieur. Il y a quand même certaines perturbations. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi peut-être parce que il ouais, y, a, y a un nom il y a fait un effort, il y en a des deux peut-être dans un couple ou dans la rencontre qui n'a pas envie ou qui n'a pas assez amoureux c'est comme s'il y avait un, je ressens un manque d'une des deux personnes euh, et puis peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec le passé qu'il vous faut pardonner comme un déclic, il faudra pardonner parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avancer si on ne pardonne pas Si vous avez une nouvelle rencontre et ça ne marche pas, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous n'avez pas fait de pardon et vous reprochez ce, cette colère sur la nouvelle personne. Donc pardonnez-vous. Essayez de réfléchir à hein, ce pardon ou à vos parents ou à vos, euh, votre ancien, une personne du passé, souvent. Bon, alors effectivement il y a des petits soucis. Effectivement c'est pour les cancers. Il y a quelque chose qui on dit non. C'est instable. ouais oui, ouais ouais oui, oui. Ouais. Même si on a envie d'arriver à certains objectifs avec l'empereur, le, le, le, le, on voit que la vie sentimentale, en tout cas ici, cette première ligne, je vais descendre après, elle est un petit peu floue et pas top, top, top, à 100%. Il y a des nuages, il y a des difficultés, on a vu des perturbations. On dit qu'il y a une relation qui est interdite. Que vous avez peut-être par euh, visuel au niveau d'internet ou autre, il y a l'instabilité là. C'est oui, non, oui, non, bien oui, tu, mais tu es trop froid avec moi, bien, le jour d'après tu reviens. Donc vous voyez cette notion de d'instabilité aussi ici, pas d'effort d'une personne ou une distance amoureuse dans un couple. Si vous faites une rencontre, on nous dit peut-être c'est pas la bonne rencontre parce que. Euh, vous avez une personne que vous avez par visu euh, sur Internet. Mais ça créera des problèmes parce qu'elle a l'air d'être prise aussi. Si c'est interdiction, c'est généralement une personne qui est prise. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire non, cette personne n'est pas pour toi. Voilà. Ouais, une personne que vous avez contact, par exemple, WhatsApp sur Internet. C'est ce que je vois ici. Il y a une personne qui n'est pas pour vous en ce début janvier. D'accord Ça ne va pas très très bien dans votre couple Vous voulez céder à la tentation. Il faut faire attention ici. C'est assez instable, vraiment. Je sens qu'il y a un manque d'amour. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une personne là. Quand ça, vous n'êtes pas trop euh, amoureux. Mais la deuxième ligne, ici, bon, me parle de repos ou de charnel. Alors, il y a peut-être la fatigue dans l'air. Je ne saurais pas vous le dire. Il y a bien une histoire d'amour. Hein. Là, il y a le masculin. Il y a une... Trouver des solutions par rapport à un homme que vous pourriez avoir, mais vous faut dé vous déplacer pour le voir. Euh, C'est plutôt charnel et ça pourrait être avec un. Certains pourraient avoir un amant ou une maîtresse que vous voyez. Donc vous n'avez pas le droit, mais vous, la, vous, vous vivez une triangulaire si vous êtes en couple. Donc il y a des problèmes, il y a des problèmes d'inconstance. On peut être avec son couple, en même temps on va voir son amant. On se déplace pour du charnel. Ou il fait des déplacements pour vous voir. Pour certains concerts, c'est ce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein? Que vous, vous, allez voir cette personne ou elle va vous voir. C'est interdit. C'est quelqu'un qui vous avez rencontré sur Internet. Mais il faudra trouver quand même la clé pour régler cette situation. Parce que là, visiblement, vous avez bien euh, une autre personne. Faire un effort, ça peut être pour votre couple. Parce que vous vivez... Euh, une relation triangulaire à quelqu'un d'autre. Hein. Où l'empereur c'est l'énergie à trouver pour euh, régler cette situation. Mais on nous dit quand même non, c'est interdit. Donc vous allez braver l'interdit. Certains cancers en ce début janvier. Voilà. On va dire que certains sont en couple. Et puis vous allez avoir, vous avez un amant, il est juste dessous, hein, euh, qui se déplace ou vous vous déplacez, qui a pas l'air d'être près de vous. C'est plus charnel, bien sûr, que vous connaissez par Internet, etc. Et ça créera de l'instabilité de... dans votre couple. Si vous ne le dites pas, bien sûr, vous n'allez être pas vraiment amoureux. Vous êtes plus distant. L'autre va qu'aimant de l'amour. Il y aura un petit peu ce genre d'énergie. Je ne vois pas de fin, mais il y a des difficultés à relever qu'il faudra régler. Hein. Des difficultés à surmonter ici les cancers avec la personne avec qui vous êtes. Alors, c'est soit l'autre qui a quelqu'un ou soit vous. Mais moi, je pense que c'est le cancer qui aurait une personne interdite. On va voir avec le petit oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit. Si on est sur cette énergie. Donc là, il y a des cancers, oui, en triangulaire, on va dire, qui créent un peu de perturbation Et le couple n'est pas vraiment mis à l'honneur. C'est un couple qui n'est pas très amoureux. ce que Je sentais les cancers du premier... Au 15 janvier 2021, 1er au 15 janvier 2021, 1er au 15 janvier 2021, 1er au 15 janvier 2021 pour les cancers. Oui, oui, ça va être comme ça, ça hein, va perturber. 1er au 15 Alors, problème de couple, lassitude. C'est pour ça que j'avais l'impression que ce couple ne marchait plus. Pas, votre couple, certain, euh, n'a pas l'air d'aller. Les cancers. Si c'est un ancien, vous êtes, là, vous êtes là et vous avez un amant. Vous n'avez plus envie. Les hein. problèmes. Là, il y aurait une rencontre sincère avec une, cette personne que vous avez peut-être amante. Vous avez une belle relation. Vous vous entendez bien. Euh, votre relation... Alors, la protection. Il y a une protection sur votre histoire. Alors, laquelle Je ne sais pas. Il y a une relation d'amour qui est protégée. Une relation d'amour qui est protégée. Est-ce que c'est l'officier ou non Mais là, l'officier, j'ai l'impression que, oui, c'est peut-être par l'assitude que vous allez voir ailleurs. Mais bon, elle nous dit qu'elle est protégée. Il y a la gestation d'un nouvel amour, quand même. C'est ce qu'on voit là, hein. Et là, on parle de changement de lieu, de déplacement, effectivement, avec la, la, la maison. Bon, euh, ok. Il faudra régler les problèmes de couple, mais c'est possible que vous pouvez résoudre tout ça. Hein. Et on nous dit, une, cette période début d'année, il faudra résoudre ce problème, parce qu'on voit que vous êtes là, là, dans votre couple, et vous avez un flirt avec quelqu'un extérieur. Les cancers, on le voit bien. On dit non, ce n'est pas, bah, pas, pas ce qu'il faut faire, c'est interdit, hein? ton, ton charmant jeune homme là, <rire> il est interdit, mais ton couple est protégé. mais C'est comme s'il y avait une naissance, naissance d'amour avec cette personne euh, masculine, ça peut être dans l'autre sens. Je vais demander un conseil, ça peut être dans l'autre sens, dans le sens que c'est une femme, un homme, qui, un homme cancer qui voit une autre femme aussi, hein? pourrait donner, qui pourrait déjà avoir une espèce de, de début de sentiment, donc faites, atten faites attention, on va voir le conseil ce qu'il nous dit, donc avec cet oracle pour les cancers, quel conseil du premier, quel conseil en amour du 1er au 15 janvier 2022, quel conseil en amour du 1er au 15 janvier 2022 conseil, conseil amour mais au 15 janvier 2022 accepter accepter la situation accepter de partager parce que là on voit qu'elle partage un bout de son gâteau mais elle n'a pas l'air d'être très contente elle se rattache à son morceau à sa spatule j'ai pas envie de partager bah ben, écoutez là c'est un petit peu en amour tu, tu es tu C'est comme si on nous disait, tu n'as presque pas le choix de vivre euh, à trois. Tu n'as pas le choix. C'est comme si tu devais euh, accepter que ton partenaire a quelqu'un d'autre parce qu'il est là dans le couple, quelque chose qui ne va pas dans le couple. Ouais, il y a vraiment la notion de faire un effort. S'il n'y a plus rien qui se passe et on est là, il y a une situation, bah, votre partenaire ou vous, vous allez voir quelqu'un d'autre. Okay? Et là, on nous dit bah, il faut accepter la situation, tout simplement, pour le moment. Si vous voulez garder votre couple, il faudra trouver des solutions pour surmonter cette problématique. Voilà ce que j'ai comme message pour la plupart des cancers. Merci pour vos retours et puis je vous souhaite déjà une très belle année 2022. Je me réjouis de vous lire, je vous retrouve tout bientôt. Au revoir les cancers, merci.